Salut, aujourd'hui on va parler du chasseur un petit peu sous-estimé à la fois dans X-Wing et dans Armada, le L.E. Alors, le L.E., quelles sont ses caractéristiques Alors, j'ai pour habitude en fait d'utiliser la carte du LX pour faire un comparatif. Euh, le LE, il va se déplacer à 4, donc quand même euh, une section plus rapide que le LX. Je vous rappelle que pour les déplacements de vaisseaux, on utilise en fait cette, cette réglette-là. Euh, vous voyez qu'elle est chiffrée jusqu'à 5, donc euh, quand vous êtes à 4, vous êtes quasiment au maximum, le maximum étant utilisé par le LA. Au niveau de la coque, on a exactement la même coque qu'un LX, c'est-à-dire on a une coque de 5, donc c'est quand même assez intéressant. Donc contre les escadrons, on va lancer 4 dés bleus. Je vous rappelle que le dés bleu est le seul dé qui n'a pas de face nulle. Hein. Euh, et donc vous allez soit faire des touches, soit faire des ciblages, soit faire des critiques contre les escadrons, ce qui en soi n'a pas d'intérêt. Contre les vaisseaux, ce LE va lancer un dé rouge. Donc euh, le dé rouge, attention, il y a quand même deux faces nulles dessus. Euh, il fait du critique, il fait de la touche et il fait du ciblage. Là où c'est intéressant, c'est que combiné à la capacité bombardier hein, que possède l'ELE nativement, euh, tant que vous attaquez un vaisseau, donc là c'est bien euh, le cas de figure, chacun de vos icônes critiques ajoute un dégât au dégât totaux et vous pouvez résoudre un effet critique, c'est-à-dire retourner la carte pour en appliquer les effets immédiatement. Donc voilà, ça, ça, ça reste un vaisseau qui, comme le LX, peut euh, se confronter à une attaque de masse euh, contre un vaisseau. Mais bon, on a quand même dans la rébellion des LB qui sont bien plus efficaces pour ça. Ce qui nous intéresse en fait avec ce LE, c'est sa capacité canardage. Alors sur la carte de base, canardage est à 3. Qu'est-ce que c'est que ce canardage C'est votre possibilité en fait d'attaquer à distance de 2. Pour mémoire, lorsque vous attaquez avec des escadrons, vous ne pouvez vous combattre que à distance 1. Et d'ailleurs, à ce moment-là, vous êtes d'ailleurs engagé. La distance 1, c'est celle-ci. Hein. Donc c'est une distance assez courte. C'est pour ça que les combats d'escadrons, c'est toujours assez pato. Et lorsque vous êtes à cette distance, non seulement vous pouvez être attaqué ou attaquant, mais aussi vous êtes en fait engagé. C'est-à-dire que normalement, vous avez du mal à vous extraire de cette zone, sauf information euh, complémentaire euh, sur les cartes, on y reviendra. Avec canardage, vous avez la possibilité d'attaquer à distance de 2, c'est-à-dire bien avant que les autres escadrons eux, ne vous engagent. Et en plus, vous n'êtes pas engagé dans le combat, donc vous pouvez continuer à vous déplacer librement. Dans la carte de base, vous allez lancer 3 dés bleus pour faire canardage. Alors que dans la carte nominative, celle de Koran Horn, vous allez lancer 4 dés bleus. Ça commence à faire vraiment vraiment mal, euh, d'autant plus que euh, sur ce dé, vous avez quand même 4 dés de touche et vous avez 2 dés de ciblage. Très intéressant puisque lorsque vous utilisez en fait une carte titre, si vous avez un titre en face également, il y a des chances qu'il ait des pions de défense. Donc avec le début vous allez pouvoir faire également sauter ces pions de défense. Avec cette carte titre, je vous rappelle que vous avez deux pions de défense de consolidation. Ces pions de consolidation vont vous permettre de diviser par deux en fait le total des dégâts que vous allez avoir en arrondissant au chiffre supérieur. N'oubliez pas que ces pions-là, vous ne pouvez en utiliser qu'un seul euh, par attaque hein, puisque vous avez les deux mêmes. Donc vous n'avez pas le droit d'utiliser les deux pions pour résoudre la même attaque. Donc, en plus des pions en fait de défense avec cette carte de Koran Horn, vous avez également Filou. Euh, vous pouvez vous déplacer et attaquer durant la phase d'escadron. Donc du coup vous avez un vaisseau, enfin plutôt un escadron qui est extrêmement létal, attention hein, quand c'est une carte titre vous ne pouvez en aligner qu'un seul, c'est une carte qui vaut quand même assez cher, hein, 22 c'est quand même presque deux fois euh, le prix d'un X-Wing classique, mais entre Filou et Canardage 4 j'imagine que si vous gérez bien votre vaisseau ça les vaut. Donc pour conclure sur ce LE, euh, la carte titre est très intéressante, même la carte de base l'est, parce qu'en se déplaçant à 4 et avec 5 de bouclier, si vous réussissez à garder vos distances avec les autres escadrons adverses, vous allez pouvoir continuer à leur tirer dessus pendant que eux ne pourront même pas rétorquer en utilisant contre. Vous l'avez compris, à mon avis, le LE devrait systématiquement être aligné sur vos tables. Et il me reste à conclure en vous demandant de partager un maximum cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur mon Tipeee pour y retrouver des ressources. Vous pouvez nous rejoindre également sur le Facebook, vous allez voir en échange sur Star Wars, sur Star Wars X-Wing ou Armada, mais également sur d'autres sujets. En attendant, je vous souhaite de bons jeux, de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, ciao, bye bye